Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher la note de notification à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mercato Buzz, info crédible, rumeur en bois et tractation souterraine. Pour vous, on fait le tour, on fait le tri. La rumeur, en voyant Moreau, Icardi à la juve, a pris du plomb dans l'aile. Mediaset annonce ce matin que c'est un autre joueur qui aurait les faveurs de Coach Sarri l'avant-centre du Napoli, Arcadius Milik. Le média italien explique que le polonais serait même son premier choix et Agnelli, patron de la vieille dame, l'aurait même validé. Alors si De Laurentis tente toujours de prolonger Milik, celui-ci ne veut pas de la clause à 100 millions d'euros qui serait ajoutée à son nouveau contrat, alors le président napolitain est prêt à s'en séparer. Il a ouvert la porte à un départ début avril en fixant le prix de son joueur à 40 millions d'euros. Un tarif bien plus avantageux pour la Juve qu'Icardi, dont la valeur est estimée à 70 millions d'euros. Alors Milika la Juve, pourquoi pas Surtout que tout le board semble suivre l'avis du coach. Pourtant on imagine mal la vieille dame abandonner si vite la piste Icardi. Alors que les prétendants ne manquent pas pour le prodige Jadon Sancho, le jeune attaquant anglais pourrait finalement rester à Dortmund. Car selon les informations de Bild, le club de la Roure compte lui offrir une augmentation de salaire difficile à refuser il passerait de 6 à 10 millions d'euros par saison. C'est à ce prix que les Borusson espèrent retenir leur pépite, faisant de lui le deuxième joueur le mieux payé du club, après le capitaine Marco Reus. Une technique déjà éprouvée avec Lewandowski et Aubameyang, que les jaunes et noirs avaient réussi à conserver une saison supplémentaire contre une énorme augmentation. Les prochaines semaines seront cruciales dans ce dossier, puisque pour connaître la future destination de Sancho, il faut attendre de connaître les modalités d'organisation de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Car si son futur club est encore inconnu, une chose est sûre, l'Anglais fera tout pour jouer la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Annoncé depuis plusieurs semaines en partance vers l'Inter dans le cadre des négociations pour l'Otaro-Martinez, Arturo Vidal pourrait partir vers une destination inattendue. En manque de temps de jeu au Barça, le Chilien se sent poussé vers la sortie et goûterait moyennement d'être utilisé comme monnaie d'échange. Si un transfert à l'Inter ne serait pas pour déplaire à Vidal, un nouveau club a fait part de son intérêt et pourrait rebattre les cartes. Selon les informations de Mundo Deportivo, il s'agirait de Newcastle. En passe d'être racheté par le Fonds public d'investissement saoudien, le club devrait avoir des fonds conséquents pour le marché estival. Et les nouveaux propriétaires ont déjà coché quelques noms. Ils souhaitent recruter Allegri, libre de tout contrat sur le banc, afin de redorer le blason du club, actuellement 13e de Première Ligue. Et avec lui, pourraient y suivre des joueurs déjà coachés par l'italien, le média espagnol livre d'ailleurs quelques noms, Juan Cuadrado de la Juve et Arturo Vidal. Alors, même si l'Inter semble toujours en pôle sur le dossier, il ne faudrait pas que les négociations pour le transfert de l'Otaro-Martinez ne s'éternisent trop, car Vidal pourrait vite perdre patience et filé en Angleterre. Voilà c'est tout pour ce mercato buzz, à bientôt pour un prochain numéro.